J'ai je, je commencé par vous faire même une même présentation d'à peu près une demi-heure sur le projet Aquadomicia. C'est une présentation que j'ai déjà faite à Marseille. Donc ça présente le projet de manière un petit peu générale en replaçant sur la, la, la problématique des, de des transferts d'eau inter -bassain. Mais ça nous concerne directement, nous, à, à, à la fois à, les gens de l'agglomération Montpellier à, et par ici aussi, parce que l'eau du Rhône, c'est une des, des, des, des deux ressources euh, sur lesquelles on, on est censé s'appuyer, euh, puisqu'il y a ce qu'on appelle le système Rhône, donc euh, l'eau du Rhône, euh, provenant d'un de, euh, de, de transfert d'eau de euh, par BRL, et puis euh, le système LES, donc la, la source du LES. Oh, il y a d'autres systèmes, il y a Gary, Campagne. Et, et... Oui, mais c'est globalement... Quand tu, quand tu regardes tout, tout, euh, le discours, c'est quand même, quand même oui. le système oui, oui. lèse oui. et, le et, et les systèmes les cartes euh, Donc le, le, la, la présentation s'intitule « Un projet de transfert d'eau interbassin au service d'une politique de développement contraire à l'intérêt général à l'environnement ». D'abord, la première, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un un transfert d'eau interbassin hein Donc la, la définition la plus simple, c'est de dire que il euh, y, y a transfert d'eau interbassin lorsqu'une quantité d'eau est prise dans un bassin versant transportée par un aqueduc un canal, un tuyau puis utilisée et rejetée dans un autre bassin versant donc les, les, les transferts d'eau interbassin ça existe depuis très très longtemps donc dans, dans, notre, dans notre région les, les premiers transferts d'eau interbassin euh, datent euh, de l'Empire romain hein. Et euh, depuis, euh, depuis cette époque, les, les transferts d'eau interbassins se sont multipliés euh, partout dans le monde. En Europe, le, le plus grand transfert d'eau interbassin euh, est italien, hein, c'est l'aqueduc des Pouilles qui a été construit en, en, en 1915 et qui vit 350 km de long hein, et qui achemine l'eau d'une rivière qui s'appelle le Sel de la région des Pouilles et qui est une région qui est extrêmement pauvre en eau. Hein. Et cette, euh, cet aqueduc est géré par une société publique euh, qui s'appelle Aquedeto Publiese. Alors, il faut, faut être clair hein, là-dessus, euh, tous les transferts d'eau interbassins, ainsi que les barrages, ont un impact négatif sur l'environnement. Euh, par contre, on peut quand même distinguer deux types de, de, de, de transferts d'eau interbassins, ce que j'appelle les mauvais transferts d'eau et les bons transferts d'eau. Euh, les bons transferts d'eau, c'est les transferts d'eau qui ont un impact négatif sur l'environnement le, sur qui est relativement faible, euh, mais, et qui, qui est largement compensé par les avantages que la société dans son ensemble peut en retirer. Par exemple, l'aqueduc des Pouilles, s'il n'y avait pas eu l'aqueduc des Pouilles, la région des Pouilles n'aurait absolument pas pu se développer. Hein. De même que le canal de Marseille. Le canal de Marseille, c'est un canal qui va prendre de l'eau dans l'endurance, et qui l'amène à Marseille et avant ce canal, ce, canal, ce canal de Marseille la ville de Marseille était, était, était, était en manque d'eau les gens, les gens étaient rationnés ils ne pouvaient pas utiliser plus de 30 litres d'eau par jour alors qu'on considère que le minimum c'est 60 litres par contre il y a d'autres tra transferts d'eau intermassaïs qui ont un fort impact négatif sur l'environnement et qui sont en plus contraires à l'intérêt général donc j'en ai cité trois la liaison hydraulique verdon saint donc c'est une, une, une, un transfert d'eau qui a été construit construite il n'y a pas très longtemps par la Société du Canal de Provence, qui prend de l'eau dans le Verdon et qui l'amène dans, dans le Var, euh, essentiellement pour des communes euh, du littoral. Euh, un exemple espagnol, parce que les Espagnols des transferts d'eau interbassins catastrophiques, ils en ont plein, euh, c'est euh, l'exemple du ségara garigues et puis notre fameux aqua domicia qui est aussi, un, quand je vais vous le montrer, un, un transfert d'un interbassin mauvais entre guillemets. Alors il y a trois caractéristiques que partagent les mauvais euh, le transferts d'un interbassin. première caractéristique, c'est qu'il y a toujours un totalitarisme ça c'est le terme que j'ai repris de, de, de Thierry que Thierry aime bien utiliser euh, dans, dans, le, dans ces transferts d'eau c'est toujours l'état euh, ou la région euh, qui décide de manière autoritaire d'un transfert d'eau interbassin hein. donc la décision est prise sans consultation du public ou après une fausse consultation du public euh, à quoi domicile j'en parlerai on a eu une fausse consultation du public et ensuite la gestion du transfert d'eau interbassin et peu, ou pas démocratique. Il n'y a pas d'instance pour gérer, pour gérer ce, ces transferts d'eau. Deuxième caractéristique euh, de ces mauvais transferts d'eau, c'est qu'il y a une forte imbrication publique-privée. Et ça, ça introduit beaucoup de confusion euh, euh, dans, non, non, euh, parmi parmi parmi la, la population. Euh, ce sont, ce sont des, des sociétés publiques privées qui effectuent à la fois l'étude et le conseil pour la région, la construction et la gestion d'infrastructures, avec toujours un financement qui lui est totalement public, hein, euh, et ensuite la distribution et la vente d'eau brute. En France, euh, ces sociétés ont un statut de société d'économie mixte, hein, euh, donc BRL en France, alors, en langue de conscience, c'est une société d'économie mixte. La société du canal de Provence, c'est une société d'économie mixte pour la, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis, le, le, le, le, la dernière société d'économie mixte que j'ai citée a défrayé la chronique récemment. C'est la, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne parce que c'est cette, cette société d'économie mixte qui veut construire à tout prix le barrage de Sivens. Donc, c'est une forte implication publique-privée entraîne quasi systématiquement des conflits d'intérêts euh, lorsque on, on, il faut décider si on, on veut mettre en place un transfert d'eau de interbassin ou pas. Et ces sociétés publiques privées, on, on, on le verra dans le cas de BRL, euh, elles fonctionnent comme des entreprises capitalistes euh, et euh, elles, sont, elles sont quelque part à la recherche, à la recherche de profit. Le conflit d'intérêt, ce qui n'est pas dans le fait que la même société est chargée de l'étude et de la construction Exactement. Plutôt que dans l'aspect public-privé où là, on va dire c'est plus idéologique. Enfin, oui. Voilà. Mais c'est peut-être le... Enfin, Tout à fait. Euh, troisième. La construction et la gestion derrière. Et la gestion aussi, voilà. Gestion Tro -troisième, gestion. Euh, voilà. troisième caractéristique des mauvais euh, transferts d'eau de interbassin. Euh, c'est que euh, ces, ces mauvais transferts d'eau interbassin obéissent à, à une logique de politique de l'offre et pas de politique de la demande. Donc, officiellement, on va vous dire que le transfert d'eau interbassin, il, il, il a été conçu pour sécuriser l'approvisionnement en eau. La sécurisation, c'est un terme dont on nous rabâche les oreilles. Hein. Euh, euh, il va servir aussi à alléger la pression sur les eaux souterraines et superficielles, Fragilisés par le changement climatique, la croissance démographique, ça c'est tous les arguments de BRL. Hein. En réalité, euh, il s'agit de proposer de l'eau à l'agriculture productiviste, à l'industrie touristique, aux aménageurs urbains, pour qu'ils puissent continuer leur pratique non durable. Hein. Donc euh, on offre de l'eau pour, co pour continuer à, à, à, à faire comme avant, quoi, hein. Donc le, le, le projet aqua domicia a euh, comme origine une étude euh, qui s'appelle Aqua2020, qui a été commandée par la région Languedoc-Roussillon à, à BRL en 2006. Euh, L'objectif de cette étude était d'identifier les besoins en eau du Languedoc-Roussillon en 2020 et d'indiquer les moyens pour subvenir à ces besoins. Donc BRL, euh, la filiale BRL et Ingénierie de BRL a, a fait l'étude et en conclusion, ils ont dit qu'il ben, faut un apport d'eau complémentaire à ceux actuels, hein, parce que sinon on manquera d'eau en 2020. Et euh, cette eau, euh, la meilleure façon de, de, de, de la récupérer, c'est à partir d'un transfert d'eau du Rhône et, et, et, et d'acheminer cette, cette, euh, cette eau dans les Rôles et euh, jusque dans l'Aude donc là effectivement on a, on a bien un conflit d'intérêt puisque euh, la société qui fait l'étude propose une solution que eux, que eux vont mettre en œuvre oui, oui. ah. est-ce qu'il y a eu d'autres sociétés que BRL qui ont, euh, euh, qui ont euh, répondu à l'étude la... l'étude, elle a Et eu a une réponse à l'étude ou elle là. a été... Ah, alors il y je suppose que euh, la région, l'Ordre de Coussillon a choisi le prestataire pour l'étude. Il y a eu un appel d'offres euh, Je pense qu'il y a eu un appel d'offres au marché enfin, public. Bon. Euh, et et, et bah, ils, ont, ils ont choisi. Il y a une si seule réponse. Réponse. Donc, Aucune des sociétés ne se, ne se concurrence sur chaque région. D'accord. Euh, chacun euh, ouais, ouais, ouais. chez soi. Ils se répartissent par ouais. voilà. contre. Okay. Par contre, ils se concurrencent à l'étranger. Parce que la société <cười> du Canada de Provence et BRL, oui, par exemple au Maghreb et au oui, Machrek, ils, ils sont. Ils sont en guerre pour décrocher des marchés de transfert d'ouvrage. ça, je crois que c'est parce que c'est l'Europe qui a constaté. Ils étaient ensemble, c'était le Gersa. Ils intervenaient ensemble et l'Europe a dit, « Attendez, euh, il ne faut pas que des sociétés euh, interviennent ensemble sur des marchés concurrentiels. » on leur a demandé de plus le faire. Ouais. Alors, pour, pour comprendre un des problèmes qu'on a avec Aquadomitia et l'eau du rhône il faut comprendre la, la structure de BRL. Donc c'est une société d'économie mixte, donc à capitaux très majoritairement publics, puisque le, euh, le Conseil régional en détient pratiquement 50%, hein, avec un, un petit peu de privé euh, sous la forme de banque, euh, crédit agricole et caisse d'épargne. Euh, mais. Surtout, le problème pour moi, c'est que BRL, en fait, c'est une holding qui constitue un certain nombre de filiales. Donc, on a vu BRL Ingénierie, donc un bureau d'études qui travaille à la fois sur le long Coussillon, mais aussi à l'international. BRL Exploitation, donc qui va exploiter c'est cette filiale qui va être exploitée à Côte Ensuite, on a Bérel à Espace Naturel. C'est une société qui est un pépiniériste qui vend, qui vend des végétaux euh, aux, aux collectivités locales pour leur, pour leur espace vert, euh, pour les golfs, etc. Donc, euh, on, on voit très bien qu'il y, y a un lien entre les golfs et, et, et l'eau. Hein. Euh, ensuite, il euh, y a aussi Bérel Madagascar qui est un tout petit truc qui permet de... Euh, parce que BRL est présent, sur, est présent à Madagascar un petit peu. Et puis il y a aussi une société qui a été aussi un petit peu problématique en 2014, c'est Predict Services, donc qui est une filiale de, de BRL de Météo France, et qui est, qui est entre autres chargée en langue de Crousillon, de faire les alertes euh, sur les... Euh, les pluies et, et, et, et, et, et les crues et les risques d'inondation. Elle fait des dunes aussi, hein, euh. BRL, mmh. sur les plages. Mmh. Elle s'occupe de de mer. C'est ouais. une base marine. <rire> <rire> euh, donc, c -c cette société euh, BRL elle existe depuis euh, fin des années 50. Euh, donc au départ, c'était une société d'économie mixte avec euh, euh, l'État en gros partenaire. Hein. Et l'État se débarrassait euh, de Bérel lorsqu'il y a eu la, la, la, pre la, pre la première euh, réforme de, de, de, de, de, de, de régionalisation. La régionalisation ouais. Et donc euh, euh, Béret, donc a une concession euh, qui a été re renouvelée et étendue jusqu'en 2051 pour pomper euh, de l'eau du Rhône et, euh, et à distribuer la vendre. Donc euh, comment ça se présente Donc il y a, 155. Excusez-moi, 155. 155. Ouais. Et donc, euh, donc l'eau le, le, le, du Rhône est pompée à, à proximité d'Arles. Et c'est transporté par un, un canal qui s'appelle le canal d'Amené jusqu'à une station de pompage Philippe Lamour. Euh, qui s'appelle euh, Aristide Dumont. Hein. Philippe Lamour, le canal. Le canal Ça, du... la... Non, non, non, pas du tout. Non. non, non, là, là c'est le canal d'Amené. Le canal d'Amené, il, il, il, il, il amène l'eau du Rhône jusqu'à ah, la, la station à Aristide Dumont. Oui, oui, Et la station, la station aricide Dumont, c'est une station de, de, de pompage ouais. qui va injecter de l'eau dans deux canaux le canal Philippe-Amour qui va, qui va transporter de l'eau jusqu'à jusqu l'entrée de Montpellier, hein, donc dans l'Hérault. Et puis un autre, un autre, un autre canal qui s'appelle le, le canal des Costières qui va faire la même chose, mais dans le Gard, hein, et qui va aller voilà, jusqu'au niveau, jusqu niveau de Nîmes. Donc voilà le schéma qui représente tout ça. Donc on voit la, la, la prise au Rhône juste, juste au-dessus de Arles le canal d'Amenet qui arrive à, jusqu'à la station de potabilisation et ensuite deux, les, les deux canaux, canal des Costières et Canal du Philippe-Lamour qui arrive jusqu'au niveau de, euh, de, de Montpellier. Oui. Et donc ça arrive sur une, une, une station de euh, une station qui, euh, de, de pompage qui s'appelle la Médjanelle qui va euh, injecter de l'eau euh, pour la, euh, la station de potabilisation François Rago à, à Montpellier et également injecter de l'eau en soutien des tiages du lèse. Et puis sur tout le chemin du, du canal Philippe-Lamour et du canal des Costières, il y, a des réseaux, il y a des réseaux secondaires qui vont permettre euh, d'apporter de l'eau sur des, péri des périmètres irrigués euh, et euh, également euh, dans, dans des communes euh, pour des stations de potabilisation. Donc le projet Aquadomicia... D'ailleurs, le doit apporter de l'eau pas loin d'ici, hein, sinon... Oui, il y a l'eau où il Ça arrive jusqu'ici. Et donc, euh, le, le, le projet Aquadomicia a été, euh, a été euh, adopté par la région langue de Crousillon en 2008. Hein, donc, qu'est-ce que c'est que le projet Aquadomicia Ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, ce n'était pas Aquadomicia. Aquadomicia, c'est un transfert d'eau euh, du Rhône, à partir euh, de l'extrémité euh, montpellierenne euh, du canal Philippe-Amour jusqu'à Narbonne. Ça fait à peu près 130 km. C'est constitué de cinq maillots principaux qui sont des tuyaux enterrés. Jusqu'à présent, c'était des, des canaux à ciel ouvert. Hein. Et là, c'est des, des tuyaux enterrés. Euh, bien sûr, euh, l'eau n'est euh, pas transportée... Euh, euh, euh, en gravitaire hein, donc il faut euh, pour, euh, introduire un certain nombre de stations de pompage sur le parcours hein, euh, et le débit maximum qui va être qui va arriver à l'extrémité ouest donc du côté de Narbonne hein, est de 2,5 mètres cubes par seconde au départ, 2,5 mètres par seconde c'est l'extrémité côté à aéroport au bout c'est beaucoup alors c'est le, le, dé, le débit maximum Actu, actuellement actuellement euh, euh, ce qui est prévu dans un premier temps au niveau Narbonne, ça sera euh, euh, euh, beaucoup moins que de 2,5 mètres cubes ça sera à 0,5 mètres cubes par seconde mais il y a la, au niveau du tuyau il y a la capacité pour monter jusqu'à 2,5 mètres cubes par seconde donc la maîtrise d'ouvrage a été confié à Bérel. Donc c'est Bérel qui conçoit l'infrastructure et qui dirige sa construction. Et c'est Bérel qui exploitera le transfert d'eau une fois l'infrastructure construite, c'est-à-dire qui vendra, qu vendra aux collectivités et aux, aux agriculteurs l'eau du Rhône. Donc voilà le, le schéma. Donc, on, donc là, il faut que je vous présente un peu parce que c'est un peu subtil. Donc ça, c'est l'extrémité du, du canal Philippe Lamour. Il y a un, un premier maillon qui s'appelle le maillon sud, ici, qui est représenté en, en gris, là, euh, qui, a, qui amène l'eau euh, jusqu'à Fabreg, jusqu'à une station de potabilisation à Fabreg. Hein. Ce, ce, ce maillon, euh, en, en, en, il, il fait partie de la Côte sans en faire partie. Euh, donc, euh, il, a, il, a été, euh, il a été construit avant le débat public à Codobicia, parce qu'on considérait que c'était urgent de, de, faire, de faire ce maillon-là. Donc, euh, donc celui-là, il existe déjà, hein, puisque euh, la station de potabilisation de Fabrec utilise déjà euh, euh, Rhône. Et ensuite, on a les, les, les, les maillons rouges qui, eux, sont officiellement des maillons, euh, maillons du, euh, du projet Codobicia. Donc actuellement, euh, je vais en dire un mot par la suite, mais, ceux qui sont en cours de, en cours de, de, de construction et d'achèvement, les principaux baillons, c'est euh, ba, euh, Baillon Nord et, et Baillon euh, Mézi. Alors. Le, le, le, projet, le projet à a été un petit peu problématique pour la, pour la, la, la, la région, hein, le conseil régional, parce que c'était un projet de plus de 300 millions d'euros. Et quand on a un projet de plus de 300 millions d'euros, il est obligatoire de passer par un débat public. Donc ils ont été obligés, obligés de mettre en place un débat public qui a eu lieu en 2011. Et, et ils ont été obligés de le financer, parce que c'est toujours le maître d'ouvrage, dans ce cas-là la région de de croussillon qui finance le débat public. Donc ce débat public, on y a participé en tant qu'au Secours 34, et, et, et Thierry aussi beaucoup. Hein. Euh, en, en tant qu'Europe écologie. <rire> en tant, tant qu'Europe écologie, mais euh, à aussi en tant qu'expert, parce que tu étais, tu étais dans le, le, le, le conseil scientifique. Euh, ce, ce débat public, pour nous, il a été, il a été de, de très très mauvaise qualité. Et le compte rendu euh, de la commission particulière du débat public, en conclusion du débat, a été, de, a été de justifier l'intégralité du projet élaboré par BRL. Ils n'ont pas changé une ligne hein, hein, malgré la, un certain nombre de euh, remarques qui ont été faites hein, par des associations environnementales, des associations d'usagers et puis quelques personnes euh, euh, Deux scientifiques. comme Thierry. Hein, hein. Malgré tout ce qu'on a pu écrire. Ouais. Presque tout ce qu'on écrire. Donc au, au niveau des, des acteurs du, de ce débat public il euh, bon, y avait les partisans du projet, donc les partisans du projet, c'était les collectivités locales et territoriales, les commissions locales de l'eau, on retrouve d'ailleurs les mêmes élus que dans les collectivités locales et territoriales, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, la FMSEA et la CGT. Euh, au niveau des, des acteurs qui étaient neutres qui n'osaient pas trop se mouiller euh, euh, euh, il y avait l'agence de l'eau euh, Corse l'agence de l'eau on, on, on les a rencontrés un petit peu après euh, on a rencontré Martin Guespero son, son directeur général et avec euh, le, représentant, le représentant donc aussi Michel De Blaise euh, on leur a dit "Mais attendez votre, euh, votre contribution sur, sur le, le débat public à Quadubicia, c'est n'importe quoi, vous vous donnez, donnez l'impression que vous êtes favorable Non, non, on est contre. Mais en fait, dans leur dans leur, dans leur quand on lisait le candidat, on avait l'impression qu'ils étaient pour. Quoi. Donc en fait, bon, ils n'osaient pas trop se bouger, ils n'osaient pas aller à l'encontre des élus, en fait. La Confédération paysanne aussi a été très très mollassonne, euh, parce qu'en son sein, il y avait, il y avait une majorité d'opposants pour Jaco Domicia, mais il y avait aussi un certain nombre de viticulteurs qui voulaient être irrigués euh, par, par BRL. Et eux aussi, ils n'ont pas, pas voulu avoir une position euh, négative, euh, parce qu'ils dis, disaient bon, on dépend des subventions de la région, on va, on va en avoir comme, le, comme, les, comme la FNSEA, donc euh, on ne peut pas aller à l'affrontement direct. Et même le groupe d'experts réunis par la commission particulière du débat public, euh, en, en off, ils nous disaient on est contre, c'est complètement débile, etc. Mais le, le, le compte-rendu qu'ils ont fait était d'accord avec moi, Thierry. Hein, il il vraiment, c c était vraiment. Ils n'osaient pas dire que, que, que, le, que le projet était mauvais. Quoi. Euh, et puis il y a eu les opposants les au opposants projet. Donc, quelques associations environnementales, euh, quelques associations d'usagers de l'eau. On, on a été, je pense, à la seule hein, en termes d'usagers de l'eau. Et puis Europe, Europe Écologie, euh, mais on peut dire que Europe Écologie, ça a, été, ça a quand même été très porté par, par Thierry. Je ne pense pas que ça serait beaucoup beaucoup bougé s'il si, si, euh, n'y jamais euh, jamais euh, eu euh, avait pas eu Thierry. De... Non, mais, je pense, mais enfin, je pense que là il y avait un consensus. Ouais, là, voilà. pour, pour une fois, euh, ouais. il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais que Thierry était précieux parce qu'il connaissait bien le dossier. Oui, voilà. Mais il y avait un consensus. Sur sur ce qui était que tu appelles Association d'usagers de l'eau, et à l'UFC, ils n'ont pas participé Si, si, si, ils ah, participé. Ah, je, je suis désolé, ils n'ont pas participé. Écoute, je sais je, je, je, je, je qu'ils n'ont pas participé. Ah, ils ils ne se sont pas exprimés, peut-être, ni par je... un cahier d'acteurs. <rire> il n'y a pas de cahier d'acteurs. Voilà. Ils n'ont participé à aucune réunion du débat public ils n'ont participé à aucune réunion, du n'étaient je t'assure. Sur les 14 qu'il y a eu, euh, on, on a assisté à... moi j'ai assisté, euh, assisté à 11, tu vois. Je me suis demandé pourquoi ils étaient absents d'ailleurs. Hein moi j'ai eu la même... j'ai constat. Que et pour clair. les partis politiques, alors les partis politiques, ouais, c'est grandiose. Euh, le, bon, le PS, était, le PS était pour... mais il, le PS n'est pas exprimé en tant que PS, c'était les élus euh, oui, oui, oui, oui. Euh, de la région, de, de la Glomopoli, etc. qui se sont exprimés. Hein. Euh, euh, le, euh, le PC, inexistant, le PG, inexistant, le, N, le NPA s'est prononcé contre, mais après le débat public, pendant le débat public, rien. Et il euh, euh, y, y a eu, uh, y a, y a eu uh, juste, juste avant le, uh, le débat public, il y a eu des élections régionales. Donc, euh, au secours 34, avait a fait un questionnaire sur l'eau qu'il a soumis aux différentes listes, dont la liste Revol. Hein, donc, euh, donc ils ont répondu, euh, bon, ça allait dans le bon sens. Par contre, on, on les a rencontrés hein, et on a, on a discuté avec le porte-parole PC de, de cette liste-là, qui nous a expliqué que BRL, c'est une société publique, que c'était génial... Quoi, bon, voilà. Alors donc, nous, on a écrit un cahier d'acteur, on a eu un titre un petit peu provocateur, comme on aime bien le faire. Donc on a, on a, Le titre, c'est « Akonobicia ne s'attaque pas aux causes de la crise de de cousillon et contribue à l'aggraver ». Donc on, on, on, a, on a indiqué un certain nombre de critères euh, qui nous faisaient penser que ce projet euh, était, euh, était, un, était un mauvais projet. Et euh, bon, euh, je l'ai relu après quelques années, hein, ça, ça tient relativement à la route, parce que tous les critères qu'on qu avait levés à ce, ce moment-là euh, se, se sont ré révélés euh, pertinents actuellement alors qu'on est en phase de, de, de mise en œuvre du projet. Un des points sur lesquels on a insisté, parce qu'on a été pratiquement les seuls avec Thierry, à attaquer le projet à la fois sur, les, sur, la, sur la question économique, social et environnemental Les associations environnementales, environnementales attaquaient que sur la question environnementale, la question sociale économique, pff, rien. Donc, euh, or, il y a un vrai problème, hein, qui est le problème du financement dans de, de, de ce projet. C'est un financement qui est à la fois hasardeux et qui est injuste euh, d'un point de vue social. Il est hasardeux pourquoi Parce que euh, euh, contrairement à ce que à ce que, que pensait euh, la, la région IBRL, euh, il y aura très très peu de subventions. Il n'y aura aucune subvention de l'agence de l'eau, Rhône-Méditerranée. Ils ont, ils ont fourni des subventions uniquement sur le maillon sud, mais pas sur le, sur le reste. Et visiblement, ils ne veulent pas en donner. Même s'ils ont des pressions de, du comité de bassin hein, pour, pour donner de l'argent, il y aura très peu de, très peu de subventions de l'Union Européenne. Il y aura uniquement 6 millions d'euros à travers un fonds Féadaire pour l'irrigation de la vigne au goutte-à-goutte à titre expérimental et de zone tout à fait particulière euh, euh, couverte par, par, par, par, par la Côte d'Omicia. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que euh, 6 millions d'euros, euh, euh, il y a eu beaucoup de pubs de, de faits par, euh, par le, euh, la région sur ça, hein, mais il faut mettre en regard ces 6 millions d'euros par rapport à ce que verse l'Union Européenne tous les ans pour l'arrachage de vignes en l'eau de croussillon. C'est pratiquement 20 millions d'euros qui file pratiquement tous les ans pour l'arrachage de vignes, alors qu'il file simplement 6 millions d'euros pour l'irrigation de au goutte-à-goutte. À titre expérimental, en plus. une fois, pas tous les ans. Une seule fois. 6 millions, c'est une fois. 20 millions, c'est tous les ans. Voilà, c'est quasiment tous les ans. Alors, on a été conforté dans ce discours de financement hasardeux. Par le Conseil scientifique du Comité de bassin Rhône le, co le Conseil scientifique du Comité de bassin a été saisi pour euh, euh, donner son avis sur euh, le, le mode de financement euh, du projet à C'est ouais. auto-saisi. Ah, il a, il, a personne, lui, a dit, il est il bien a... après le débat public. Et, alors, alors, alors, alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il s'est saisi de ce dossier, de cette, cette problématique, euh, il, y a, il y a à peu près un an, alors que nous, on lui avait demandé... C'est ce, ce, euh, toi qui l'avais demandé, je pense. Ah ouais, je ne poser la question ah ouais. dans, euh, dans les réunions publiques. Ouais. Et puis, tu tu avais contacté, il avait, euh, Abel non, avait, mais il cont avait contacté le président du conseil scientifique, scientifique de l'époque. Il a des organisations et, de le faire. Et, et il, disait, euh, il disait Nous, on n'est pas saisi donc on ne fait rien. Quoi. Ah ouais. Et donc, euh, le conseil scientifique a, a donné un, un avis très défavorable euh, sur, le, sur le mode de financement. Et euh, en particulier, il dit les prévisions de vente sont optimistes. On est toujours avec BRL dans la politique de l'offre, donc il faut, il faut, il faut, il faut, faut, faut, faut faire croire qu'on on va, on va gagner beaucoup d'argent, que ça, ça va être utile. Mais en fait, dans la, dans la réalité, euh, BRL s'est déjà planté dans, dans, en, au niveau du canal Philippe Lamour. Ils sont probablement en train de se replanter là-bas. Et ils disent aussi, la rentabilité est très fortement, très fortement dépendante du prix de l'eau appliquée. Euh, parce que, euh, le conseil scientifique euh, du comité de bassin il est dans la logique euh, de, euh, du recouvrement des coûts euh, qui est le principe euh, porté par la directive cadre sur l'eau hein. c'est à dire qu'il faut que euh, il faut que ça soit les consommateurs pollueurs qui paient pour l'eau hein, et pas les autres et euh, on, on va le voir pour comprendre le conseil scientifique du comité du bassin Rhône-Méditerranée, ça dépend de qui C'est une, une structure euh, collée à l'agence de l'eau ouais. de Rhône-Méditerranée-Corse qui a son siège à Lyon. Ouais. Et donc il y a une, un. Je ne sais pas combien ils sont, il y être une quarantaine. Quarantaine. Donc, des, des, des, euh, ce sont ce des gens dire, qui travaillent dans le. Pour préciser, c'est comme euh, Jean-Claude Rinaudot qui était le deuxième scientifique qui a critiqué ouais. dans les débats publics le fonctionnement qui a fait remonter ça au comité de bassin et c'est pour ça que ça a pris sur retard. C'est aussi un, un militant de, de la vérité, disons, enfin, parce que ce n'est pas un militant politique, ah, mais, bon, mais il, euh, était, il était très fâché. Euh, avec par le... contre, j'ai oui. participé, participé à, pour le, le mouvement européen pour l'eau à, une, à une, une conférence à, à, à Paris sur euh, les marchés de l'eau et leur intérêt pour... Euh, pour euh, euh, économiser l'eau etc euh, qui était, qui, dont... Riodo était euh... et Riodo était l'organisateur en hein, chef de ce truc là et, et je t'assure discours, le discours de marchandisation de l'eau qu'il y avait c'était terrifiant <rire> euh, voilà donc euh, le, le, le financement il est injuste parce que en fait euh, par exemple pour l'irrigation seule une toute petite euh, fraction de viticulteurs un millier, voire 4000, si on est optimiste comme, comme, comme BRL. Quelques dizaines. Hein, euh, aura accès à l'eau euh, du Rhône et pourra se payer un système de goutte à goutte. Parce que c'est ça le même problème. Euh, pour les viticulteurs sont déjà relativement endettés, ils n'ont pas d'argent. Il faut qu'ils payent l'abonnement la, euh, la, BRL, où il y a une partie fixe. Hein, et, et puis, euh, il faut qu'ils se payent un euh, système de goutte à goutte. Et le roche général est je suis pas sûr, je suis... Alors... Il subventionne très très peu. Vous allez voir, hein, je, vais vous, je vais vous indiquer les, les chiffres pour, pour, pour subventionner ces, ces, ces viticulteurs-là. Euh, le, et le conseil scientifique du comité de Bassin les a vraiment allumés là, en disant les citoyens devront payer le financement à 87% par l'impôt sans nécessairement re, recevoir un service. Parce que le, le, modèle, le modèle économique de BRL, c'est pas l'irrigation. Euh, c'est pas, euh, pas apporter de l'eau pour l'irrigation. Euh, dans, dans la Côte d'Omicia, euh, les rentrées d'argent pour, pour BRL, à partir de l'irrigation, c'est une fraction infime par rapport au reste. Le reste, c'est quoi C'est fournir de l'eau euh, c'est fournir de l'eau pour la production d'eau potable et, euh, et, pour le, et, pour le, et pour le tourisme, euh, tourisme euh, euh, balnéaire hein. C'est ça qui va, leur, qui va leur apporter de l'argent. Et, et, euh, et donc, comme le conseil, euh, le conseil régional va mettre euh, la, la main porte-monnaie, euh, euh, c'est par, par, par, par nos impôts euh, euh, que, que, nous allons financer, euh, que nous allons financer le projet. Alors maintenant sur la question environnementale. Alors... La question environnementale est un peu compliquée. Pour nous, il y a, il y a deux aspects. Il y a deux, il y a deux impacts environnementaux sur, au niveau aqua -domiciaire. Un impact environnemental que j'appelle direct. Hein, et puis un impact environnemental indirect qui, me, pour moi, me semble le plus grave. Hein. Donc l'impact environnemental direct, c'est l'impact sur le débit des du Rhône et euh, sur les zones euh, natura, natura 2000 qui vont être traversées euh, par les maillons. Euh, le débit des tigres, ouais, ça veut dire quoi Alors, le, c est, c est les, le, le, le débit des tigres, c'est oui, oui, oui, le, le, le, dé, le débit euh, minimum en, per, en période euh, de, de basses voilà. eaux. Euh, en, en, en général, pour nous, c'est l'été. quoi. En environ 400 mètres cubes secondes. C'est donc qu'il faut de laisser de pour que les poissons ne grèvent pas. Donc, cube seconde, et le prélèvement, c'est deux et demi. Sur, sur, le, sur le débit d'étiage du Rhône euh, je, je, je me suis appuyé sur euh, une étude euh, de gestion quantitative euh, qui s'appelle la gestion quantitative du Rhône à l'étiage qui a été publiée en novembre 2014 c'est une étude qui a été commanditée par l'agence de l'eau Rhône Méditerranée et donc le ministère de l'Environnement euh, et, qui, et cette, cette étude a été menée par trois bureaux d'études dont euh, le principal qui est euh, BRL à, à Ingénierie donc l'objectif de, ce, de cette étude, c'était de cerner la capacité du fleuve Rhône à répondre à l'ensemble des usages actuels et futurs, sans compromettre l'état écologique du fleuve. Donc voilà, voilà, voilà les chiffres que j'ai pris pour, pour illustrer un petit peu le, le problème. Et donc euh, euh, il y a des stations de mesure tout le long du Rhône, qui mesurent les débits hein, en continu, euh, donc, la, la, la, la station qui est, qui, qui est proche de la, de la frontière suisse, euh, elle, elle, elle s'appelle euh, Pouigny, hein euh, et, et puis la, la, la station la, la, la, en aval, la, la plus en aval, c'est la station de Moker. À, à Pouigny, le, le, le débit d'étiage qui a été mesuré, hein il est de 120 mètres cubes par seconde. Hein euh, vous savez que le, le, le Rhône, la, la, la source du Rhône, c'est des glaciers qui sont en Suisse. Euh, donc, euh, donc c est, c est, le débit d'étiage, c'est 120 mètres cubes par seconde. L'étude indique que le changement climatique va probablement, à l'horizon 2060, faire baisser le débit du Rhône de 30%, parce qu'il va y avoir une fausse des glaciers. Et euh, donc, euh, donc euh, le débit d'étiage de, de, de Pouni en euh, donc en 2060 il sera égal à, à 84 mètres cubes par seconde, on peut l'estimer euh, comme ça ensuite la station de Beaucaire donc la station de Beaucaire le débit d'étiage il, il est de 550 mètres cubes par seconde, parce que là vous avez tous les affluents euh, des rivières alpines euh, qui, ba qui balancent dans, dans le Rhône donc euh, le Rhône c'est un, un fleuve qui a Fort débit, donc ce débit d'étiage, 550 m cubes par seconde, c'est gros, hein, c'est énorme. Même, même, même pour un débit d'étiage, c'est bon, monstrueux. Euh, donc, vous, vous, ici, euh, donc, si on retire 30%, 30 lié au changement climatique, ça, ça conduit à 300, 310 euh, m3 par seconde. Le prélèvement BRL, il est, il est derrière la station de Boker. Donc, euh, le, le, le prélèvement BRL de 75 m3 par seconde, théorique maximum, hein, il ne va pas impacter, euh, va pas impacter euh, le débit d'étiage du Rhône entre, entre euh, Pouny et Beaucaire. Hein. Il va impacter euh, le débit euh, pour, pour, par exemple, le delta du Rhône. Hein. Alors, euh, donc, donc le BRL ne va pas impacter, par exemple, le, le fonctionnement des 19 barrages hydroélectriques qui sont entre Poulny et Beaucaire et les 4 centrales nucléaires. Par contre, euh, ce qu'on ne sait pas trop, c'est est-ce que le, le prélèvement, euh, les prélèvements BRL vont impacter l'apport la, la d'eau et, euh, et, et notamment l'apport de sédiments au niveau du détail du, du Rhône euh, Parce qu'il n'y euh, a, a pas que l'eau qui est importante hein, dans, dans ce cas-là, il y a aussi, euh, aussi l'apport de sédiments. Et il euh, y, y a un certain nombre de craintes, notamment... Euh, de scientifiques associés à l'agence de l'eau qui considèrent que le problème c'est plus au niveau des sédiments qu'au niveau de la quantité d'eau il y a aussi un problème de saline, de sel Ouais, bien sûr. Parce que le bisou, ça, enfin, le, les rentrées de la Méditerranée bon, ouais. sont, sont signalées par les syndicats des résiculteurs ouais. qui étaient aussi contre le projet aqua ouais. à cause de ça. C'est-à-dire ouais. qu'ils disaient qu'à cause de ces prélèvements, ils allaient pomper de l'eau de mer dans la. la, la, la, la le Delta du Rhône, c'est une zone économique au niveau agricole qui est, qui est, qui est, qui est vachement importante. Donc euh, les impacts sont pas. Vous bon, euh, s'arrêter deux minutes sur cet aspect-là, s'il vous plaît ouais. Actuellement, on a une fonte des glaciers. Oui. Donc, comme ce qui se passe dans la cordillère des Andes ou dans l'Himalaya, etc., et en Chine, on a plutôt plus d'eau. Que oui, euh, ceux qui tombent... Euh, oui, mais, bon, mais, mais, mais au bout d'un moment, au bout d'un moment, à, bout moment voilà, euh, les, les, euh, si vous voulez, les glaciers se rétrécissent, voilà. euh, et donc euh, euh, en, est, en été, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont lâcher de moins en moins d'eau. D'accord. C'est bien, bien ça. D'ailleurs, en Amérique du Sud, ça les panique complètement. L'été, ils ne vont plus avoir d'eau dans les zones arides. On n'est pas dans une zone aride, mais ça va être un problème. Donc, ça veut dire que, logiquement, quand on n'aura plus cet effet de réservoir que font la neige et les glaciers qu'en hiver, on va avoir des, des étiages beaucoup plus bas, enfin, des oui. étiages beaucoup plus bas, et au contraire, peut-être des crues et des, euh, et des quantités, quand il y a des, des très grosses pluies, parce que les précipitations vont rester, beaucoup plus élevées à d'autres moments. C'est oui. ça que l'on peut Oui, oui. alors vous ne voulez pas parler des... des inondations, si vous oui, <rire> voulez oui, oui, parler. On est en train de bousser un petit peu, à ce qu'on traite de sur la question des inondations, et, et effectivement, ce qu'on qu constate, et ça, et ça, et ça, et ça c'est le changement climatique qui, qui l'amène, c'est qu'il euh, y a, euh, y a euh, une, euh, une augmentation de l'intensité euh, des, des épisodes méditerranéens, donc les, des pluies à l'automne, de 30% en 50 ans, ce qui est gigantesque C'est-à-dire qu'au niveau de la fréquence, au niveau de l'augmentation la, de la fréquence, il n'y a, a pas vraiment d'augmentation de la fréquence, euh, c'est assez stable, à, à l'exception de 2014, où il y a eu trois épisodes méditerranéens euh, très forts. Euh, ça ne s'était ja, jamais produit dans l'histoire, ça. De non. suite, comme ça. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Trois, trois comme ça, euh, impossi euh, et, euh, et le problème, ce n'est pas ça. trois successifs, c'est trois en même temps, c'est-à-dire un gros. Oh. Parce que s'ils s'étaient très rapprochés, mais si le phénomène très se reconcentre, ouais. là on a des on Alors a par de contre, je n'ai pas fini. Ouais. En même temps, l'eau en mer va monter. Oui. J'ai l'impression que les inquiétudes des gens du Delta du Rhône, elles ont vraiment de quoi être fondées. Et je ne sais même pas si la question de l'agriculture dans le Delta du Rhône se posera encore en 2060. Parce qu'on risque d'avoir effectivement de l'eau salée, pas simplement parce que le biseau sera moins fort, mais aussi parce qu'on aura une remontée des eaux. Et si en plus on a des crues, il les dit ne vont jamais tenir. Donc là, je crois que c'est presque une solution de recul qui devrait avoir... La, la, la, la, la remontée des eaux, elle, elle, elle, elle peut se faire de deux manières. Ça peut être, être d'une part euh, réchauffement climatique, euh, l'eau en Méditerranée à une température élevée, donc ça, ça, ça, ça se diate hein, Donc, euh, donc ça, ça, effectivement, ça, ça c'est un problème. Et puis, il y a une y a remontée des eaux liée à une tempête littorale avec, avec submersion marine. Euh, donc, sur, sur ces temp les tempêtes littorales avec, avec submersion marine, les gens, les gens du delta du Rhône, ils sont quand même très sensibilisés aux inondations et à ces phénomènes-là. Et je peux vous assurer qu'ils ont, ils ont une culture du risque d'inondation qui est très nettement supérieure à la nôtre. Hein. Euh, euh, euh, euh, euh, et, et, et, et en particulier, au niveau des deals, ils sont... En, ils, ils, ils, ils, ils euh, il les entretiennent, il ils réfléchissent à, à comment les améliorer, etc. Donc, euh, Ça va caler un terme d'argent bon. Et il y a une dernière chose le Rhône, dépend des Suisses et, alors, et, et du lac de Genève. Alors. <rire> euh, okay. euh, quand, quand, quand, quand, euh, J'ai été à, à une réunion un, organisée par l'agence de l'eau la, à, à Lyon euh, qui parlait justement de, de, de, de, du Rhône, ça s'appelait connaissance du Rhône, donc qui parlait de la, de la gestion quantitative, de la gestion environnementale, etc. Et euh, euh, y il avait, y, avait y, avait, y avait des gens de BRL qui étaient là, donc euh, je les ai un petit peu euh, pendant, pendant les pauses, je les ai un petit peu agacés. Et puis euh, j'aurais posé la question justement de, de, du fait que... Euh si, si la, les, les Suisses ferment le robinet, il y aura pas, de, il y aura pas d'eau euh, dans le Rhône. est-ce que, est que ça, ça va est-ce que ça, vous impacter vous à BRL, hein, puisque vous, vous, devez, vous, devez, vous devez prélever, prélever euh, 75 mètres, vous avez le droit de prélever 75 mètres cubes par seconde, mais à condition que le, dé, que, que le, dé, que le débit soit de, à, à un certain niveau, etc. Ils ont dit pas de problème, parce qu'en fait, en fait le, le, L'eau qui est abonnée par la Suisse, donc des glaciers, etc., c'est qu'une part très importante de l'eau du Rhône. L'essentiel de l'eau du Rhône, c'est la durance, c'est tout ça qui balance dedans. C'est des gros trucs, ça. C'est pas négligeable, mais c'est pas 500 c'est Il paraît qu'il y a eu un incident déjà. Alors, ce qui était assez abusant, c'est que euh, dans, dans cette, dans cette, cette conférence, euh, on leur a demandé quel est le débit écologique. Euh, le flux écologique, euh, en disant, le road, on a dit Le Rhône, on ne sait pas. Parce que pas, le Rhône, ce n'est pas l'écosystème. Hein. Le Rhône est, est artificialisé euh, sur 80% de son parcours, hein, puisque c'est des, des, des, des chenots hein, qui ont dévié du, du, du cours normal. Avec, avec des épis, des barrages. Euh, bon. Le débit écologique, ce n'est pas, pas un concept qui a, qui a du sens pour, un, pour, un, pour un, quelque chose comme le Rhône, qui est très artificiel. Donc eux, ils ne parlent, ils parlent pas de, de, de préserver le débit écologique, mais d'exprimer le potentiel écologique euh, du Rhône, hein, ce, ce qui est différent. Alors, un, un petit mot maintenant sur l'impact euh, sur, les, euh, sur euh, les zones Natura 2000. Donc, sur le schéma, on voit les, les différentes zones Natura 2000 hein, qui sont traversées par les différents maillons. Et euh, parmi, ces, parmi ces zones Natura 2000, il y a une, y a une zone humide euh, qui s'appelle les, euh, les basses plaines de l'Aude, euh, qui va être traversée par un, par un maillon. Et donc, euh, vous savez que les zones humides, c'est un problème hein, euh, dans notre région et un peu partout dans le monde puisque les, les, hommes, ont fait, les hommes ont fait disparaître 87% des zones humides de la planète depuis 1700 et que depuis 1945 l'urbanisation et le tourisme balnéaire ont fait disparaître une grande partie des zones humides côtières de l'Angleterre-Croussillon et cette disparition des zones humides se poursuit partout dans le monde malgré que tous les états ont signé une convention qui s'appelle la convention de Ransard en 1971 donc les basses-pleines de l'Aude, c'est une zone humide hein, qui abrite à peu près une centaine d'espèces protégées. Hein. Et donc le maillon, qui s'appelle littoral Audois, va traverser ces zones humides par une tranchée d'environ de, 7 mètres de large. Mais en plus de la tranchée, il va falloir donner la possibilité d'accéder à la tranchée pour pouvoir faire des interventions éventuellement pour BRL. Donc ça va avoir un impact qui n'est pas négligeable. Donc BRL, bien sûr, enfin, euh, euh, dit, euh, affirme vouloir minimiser l'impact environnemental. Et compenser une éventuelle perte de biodiversité. Donc, la compensation, c'est le gag hein, qu'à qu la fois au niveau européen et au niveau français, on nous, on nous présente. On nous dit voilà, euh, il y a un impact environnemental négatif, mais pas de problème, on compense. Donc, euh, donc là, Béret va compenser. On ne sait pas trop comment. Euh, mais pour, pour, euh, pour nous, la, c'est l'impact environnemental indirect qui est, plus, qui est le plus grave dans le cas de la, du projet à Côte -de parce que euh, ce projet va encourager la poursuite euh, d'un développement non durable, du tourisme, de l'urbanisation de l'agriculture et puisqu'il s'agit de fournir plus d'eau au lieu de l'économiser, de lutter contre le gaspillage et les pertes dans le réseau. Donc c'est vraiment une fuite en avant environnementale, BRL, hein. euh, Et euh, les, les gens de BRM m'ont dit qu'ils devaient, euh, devaient répondre à, à un rapport qui allait être fait par le, le, le, le, le conseil scientifique euh, euh, du comité de bassin sur la question environnementale sur la question environnementale de clean, il n'y a aucun problème a, sur la partie du financement il y, a, il y a une certaine incompréhension entre nous mais, mais sur la partie environnementale pas de problème on, on, on, on saura à répondre hein. et euh, autre, autre point qui pourrait est, qui est, qui être très, très problématique au niveau Aquadomicia, euh, c'est la façon dont ça va être géré, donc le manque de démocratie euh, que ça va engendrer. Vous savez qu'en en, en France, on gère l'eau par bassin, c'est vrai aussi au niveau européen, hein, donc euh, la gestion de l'eau doit décider comment on préserve les milieux, les milieux aquatiques hein, et comment on alloue l'eau à différents usages. Donc c'est la directive cadre euh, européenne sur l'eau qui définit au niveau institutionnel, comment on gère l'eau hein Donc ça, ça, ça, ça, traduit, ça doit se traduire par la mise en place d'institutions au niveau de chaque bassin versant qui fonctionnent de manière démocratique en impliquant tous les acteurs et avec, avec une participation dite du public. quest ça veut dire déjà Directive cadre sur l'eau. Et donc la, la retranscription de, de, de la directive dans la législation européenne, ça s'est traduit par quoi Par la création d'une de, euh, de, commission locale de l'eau qui gère un bassin ou un sous-bassin versant et qui élabore un schéma euh, qu'on appelle le SAGE. Et, un euh, et, schéma, euh, schéma d'aménagement et de gestion des eaux Voilà. SAGE. Et le, le, le, euh, à un niveau supérieur, donc au niveau du district hydrographique qui, re, qui regroupe un ou plusieurs euh, bassins versants, eh bien on a, un, on a un comité de bassin, le comité de bassin de l'agence de l'eau, hein, qui lui élabore un Sdage, un schéma directeur, euh, etc. Donc les Sdages doivent, doivent être cohérents avec, avec les Sdages, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe euh, lorsqu'on a un, un, un transfert d'eau interbassin Comment on gère l'eau lorsqu'elle est entre deux bassins il euh, n'y a aucun cadre institutionnel euh, au niveau européen, au niveau français pour pouvoir faire ça. Donc euh, quand on a posé la question à, à l'agence de l'eau, tu te rappelles à la réunion qu'on avait faite, euh, ils nous ont dit, ben, voilà, voilà ce qu'on qu préconise, nous, à agence de l'eau, c'est qu'il faut que les, les clés, les commissions locales de l'eau concernées des différents bassins hein, entre le transfert, se coordonnent et coopèrent entre elles et euh, il, faut, il faut aussi euh, que ça se traduise par le développement d'une solidarité interbassin en fait dans le cas d'Acadonicia ce ça sera, ça sera du bricolage institutionnel euh, euh, donc il y a eu une instance de concertation qui a été créée par Arrêté Préfectoral en janvier 2009 où on retrouve les différentes clés euh, commission locale de l'eau concernée, Lesboson, Orbe Libre etc. plus un certain nombre d'autres acteurs donc au secours 34 a été intégré suite au débat public euh, dans cette instance de concertation, qui ne s'est jamais concertée. <rire> cette, cette agence de concertation nous envoie de temps en temps une newsletter pour nous annoncer l'état d'avancement des travaux. Et en pratique, il n'y a pas de solidarité entre bassins du fait de la compétition entre les collectivités locales et territoriales et entre élus de partis politiques différents. Par exemple, je ne sais pas si tu te rappelles, à Thierry, dans les débats publics qui avaient, qui avaient, qui avaient lieu à, à, pendant l'Académisia, il y avait le, le président de, du, à, du, du, du clé, de la clé Orbe-Livron qui, qui disait Moi je veux bien prendre de l'eau du Rhône, mais je ne veux pas en retour, qu'on me pique de l'eau de l'Orbe. Hein. Donc, euh, alors que le, le, le but du jeu c'est quand même sécuriser c'est à dire qu'on qu qu on puisse, on puisse échanger l'eau dans les deux sens hein. euh, donc il n'y a pas de, ré, de réel contrôle euh, démocratique et donc en fait la pratique c'est Bérel qui va faire ce, qui, ce que bon lui semble hein. voilà j'ai terminé parce que j'ai été un petit peu long euh, en... En disant quelques mots sur l'état d'avancement des travaux, Donc, euh, au niveau des maillons, il y en a certains qui sont achevés, d'autres qui sont en cours d'achèvement. Au niveau des, des réseaux secondaires actuellement, euh, euh, ils, ils vont mettre en, en, en production, on va dire, euh, les, euh, des, les périmètres irrigués euh, Nord-Est, Bitérois et nord gardiol Ça correspond à euh, respectivement 1 hectares et 500 hectares pour un coût total de 11 millions d'euros, avec euh, 6 millions d'euros euh, provenant des fonds européens. Et ça concerne à peu près euh, 200 viticulteurs, euh, qui ont apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, qui ont déjà, leur, euh, déjà pris leur abonnement. Hein. Et euh, est, on est loin du compte, puisque, euh, comme, comme je vous le disais, euh, BRL, on, on espère 4000 euh, de, de viticulteurs sur l'ensemble d'Aquademiciens. Et puis il y a un certain nombre de constructions qui nous concernent nous directement. Par contre, hein, c'est d'une part euh, la, la construction d'une station de pompage qui s'appelle Mejanel 3. Hein, donc, euh, on a la station de pompage Mejanel, Ils vont ra rajouter une extension qui s'appelle Mejanel 3, qui va permettre d'injecter de l'eau euh, dans les maillons, euh, dans les maillons il euh, Et puis il y a la construction de euh, envisager de deux stations de potabilisation j'espère que Thierry va en parler par la suite parce que pour nous c'est vraiment un vrai problème ça donc la station de potabilisation de d'eau. donc ça c'est la, la, la, la, la, la, métropole, la métropole de Montpellier qui propose de construire cette station de potabilisation d'eau du Rhône à d'eau euh, dans son schéma à, où, directeur où, oui. au potable c'est sur la métropole ouais et puis, euh, vous avez le, le syndicat Gary campagne qui propose aussi, lui aussi, la construction du station de comptabilisation à, à Saint-Hilaire-de-Beauvoir. Ça me semble un peu aberrant euh, qu'il y en ait deux, déjà. Euh, <rire> euh, parce que... Euh, euh, bon, euh, oui, mais ce n'est pas les mêmes raisons. C'est pas les mêmes... Politiquement, c'est pas les mêmes. Voilà, c'est ça. Et territorialement. L'un, c'est Gary de Campagne oui, mais, pointy, mais, mais, mais ils, et l'autre, c'est. Mais, mais, mais, mais, mais ils, seront ils seront interconnectés. Ils seront interconnectés par. par, par, par Inch'Allah. Par, par, par, <gasps> par, par, ils seront interconnectés. Donc, je veux dire, ça n'a pas de sens. Non, quoi. non, ils sont. Se, ils, seront... ils sont concurrents, c'est ça, ça que tu veux dire Ils voilà. desservent des territoires différents. Est-ce qu'ils vont être connectés Est-ce qu'il y aura des ordres Il faut que les autorités de l'eau du Pic Saint-Loup de Gary Campagne, parce que c'est pas la même chose non plus, ouais. de, de la métropole, et tout ça, se mettre d'accord sur ouais. des échanges ouais. réels. Ouais. Alors euh, comme oui. ils veulent pas se mettre d'accord, ils préfèrent chacun construire leur usine. Alors j'ai discuté un petit peu avec René Revol sur ça, non, je, je, comment, je, je commenterai ce que tu diras par la suite. Hein. Euh, moi j'ai terminé par un petit bloc euh, d'humour... Par rapport à juste voilà, par rapport à la station de Saint-Pierre-de-Beauvoir, il y a d'une part le Pixel qui est concerné, mais également une partie de, le, de la métropole. Euh, il, y de communes, il y a des co... communes qui sont, voilà. sont dans mais le syndicat garantie-campagne. Oui, Là, il va y avoir aussi un accord sur cette station non, Entre donc, les deux. Non, non, normalement, c'est comme ça que ça se passe au niveau institutionnel, c'est un peu merdique, mais euh, le, le, le syndicat Garry-Campagne, c'est vrai aussi pour le syndicat Ballon-Doc, ah oui. le syndicat Garry-Campagne, comme il y a des communes euh, de la métropole qui sont dedans, ah. euh, dans le syndicat Garry-Campagne, il y a un, un, un représentant, euh, un représentant de, de la métropole. Ah. Donc euh, je pense que le syndicat agricole campagne ça va être des vous il doit être un représentant, euh, comme il est, l'est pour, aussi pour euh, le syndicat ballon -Doc. Donc il a, il a une voix, des, une voix délibérative. Et... En fait, chaque, chaque commune euh, de la métropole qui est dans le syndicat Agri-Campagne va désigner une personne qui ne représentera pas la commune, mais qui est censée représenter la métropole. Donc, ah bon Oui, oui. Non, parce que... Euh, il y a, il y a... pas comme ça que ça fonctionnait avant. Hein non, mais c'est le schéma actuel. <rire> il y a neuf communes, il y avait neuf représentants. Donc, il n'y aurait plus une représentation des communes, il y aurait neuf représentations de la métropole. Mais la métropole demande à chaque commune de désigner le représentant. C'est pareil pour ceux de la communauté d'ici Oui, ça doit être pareil ici. Maintenant, ils ont la compétence de Oui. Ouais. Pic Saint-Loup, donc du ils, ils se représentent collectivement. Mais dans le Pic Saint-Loup, il y a une partie qui reçoit l'eau de Gary Campagne, c'est ça Oui, c'est pour ça, un grand partie. Alors, ouais. ah, je me ah, demande si c'est pas la butte qui est entre Grammont et Castelnau. Ah, c'est possible, ouais. Je n'ai pas localisé où c'était. Oui, j'ai des gros réservoirs réservoir d'eau. C'est la de l'Aglou, il ouais. me semble. Voilà, ouais, ça, c'est un. Euh, une affiche euh, de, de propagande euh, euh, du, euh, du Conseil régional sur, euh, sur euh, l'irrigation de, de la vigne euh, à, à, travers, à travers le projet Codomicia, donc euh, ça, ça, ça, ça, ça montre euh, un petit peu la façon dont ils nous bastonnent depuis, euh, depuis des lustres sur... Euh, cette dame, euh, très bourgeoise. Euh, à, à côté de la et borne, les et les puis bordées. avec... Euh, <rire> <rire>